Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma formation Amazon Be Wild and Free. Je vous dis tout de suite, de loin la meilleure et la plus complète des formations francophones disponibles sur le marché afin de vendre des produits sur Amazon. Et tout ça, ça peut rapporter beaucoup d'argent. Donc, on va aller voir ça! Le but est de vous créer un revenu supplémentaire, puis croyez-moi, ça devient très vite payant. Lorsque vous allez décider d'adhérer à ma formation Amazon Be Wild and Free, vous allez avoir accès à une centaine de vidéos explicatives pour vous permettre de comprendre comment Amazon FBA fonctionne. Le tout est réparti sur plusieurs modules, vous allez donc apprendre le fonctionnement intégral qui va vous permettre de vendre par vous-même, soit de la création du produit jusqu'à la vente directe au client. En ce moment, ça se peut que vous soyez sceptique puis que vous vous posez la question suivante. Euh, faire de l'argent à vendant sur Amazon, c'est possible? Bien, la réponse est oui. Puis, croyez-moi, j'étais aussi sceptique à mes débuts. Mais quand j'ai découvert tout le potentiel que ça pouvait me rapporter, c'est vraiment incroyable. En peu de temps, j'ai pu dire « bye bye boss », puis vous comprenez donc pourquoi j'ai passé à l'action. La seule petite chose là, que je regrette, c'est de ne pas avoir découvert ça plus tôt. Euh, je peux maintenant passer plus de temps avec mon bébé, euh, de voir plus grandir. Ça me permet aussi de voyager tout en gardant un œil sur ma business parce que, oui, quand on va en ligne, on peut travailler de n'importe où dans le monde. C'est ça la beauté de notre génération. Euh, aussi, en moins d'un an, j'ai créé ma compagnie. J'ai lancé de multiples produits. J'ai connu des échecs, mais beaucoup plus de réussites. J'ai maintenant un chiffre d'affaires qui ne cesse d'augmenter de mois en mois. Puis tout ça est loin d'être terminé parce que la vague de l'Amazon, c'est maintenant que ça se passe. Euh, je vous invite donc à rejoindre mon groupe public Formation Amazon Be Wild and Free sur Facebook. Vous allez y apprendre plein des formations gratuites sur le merveilleux monde d'Amazon. Puis là, vous allez pouvoir partager vos questions avec les autres personnes qui sont dans le même bateau que vous, du monde qui veulent réussir et devenir indépendants financièrement. Ce qui est exceptionnel avec tout ça, c'est que vous pourrez vendre sur plusieurs marchés. Pour ma part, en ce moment, je vends déjà dans cinq pays différents, puis mon expansion là, est loin d'être terminée. Grâce à ma formation, vous percerez une mystère de vente sur Amazon. Par la suite, c'est juste une question de répétition pour reproduire votre succès dans les différents marchés. Voyez-vous, j'ai mis à votre disposition trois outils incroyables pour que vous puissiez réussir. Le premier, c'est ma chaîne YouTube où j'explique les grandes lignes de comment Amazon peut vous faciliter la vie. Le deuxième est mon groupe public Facebook. Puis le troisième, c'est le plus intéressant, c'est mon groupe privé Facebook qui est réservé exclusivement pour ceux qui adhèrent à ma formation. Vous allez avoir accès à du coaching limité, des mises à jour de vidéos gratuites, des conseils gratuits et exclusifs en plus de connaître là, les secrets de A à Z afin de vendre sur Amazon et d'avoir du succès. Vous allez retrouver en dessous de cette vidéo le lien vers la page web de mon cours. Euh, je suis vraiment heureuse aussi de vous présenter mon travail. Ça a nécessité des semaines à filmer puis à mettre en place. J'ai vraiment mis tout mon cœur puis je suis vraiment certaine là que c'est le cours le plus euh, complet à l'heure actuelle. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo puis on se dit à bientôt. Bye!